1, 2, 1, Hotel Romeo 7, et entre visiteurs de Genève. C'est en Ganza. Affirmatif. On va en Ganza, c'est de, un des lieux où il y a eu pas mal d'exactions durant la rébellion Kamenia de Tsapu. Parlement, ici, c'est un fragment d'une de... arme lourde. Il y en a quatre ici. Parlement, ça, c'est du sang. Ça aussi. Donc, il semble qu'ici, euh, c'était un lieu de détention et d'exécution. Et généralement, c'était les enfants qui ont été... Les enfants de, de de 8 à 12 ans, 15 ans, qui ont été recrutés pour euh, cette initiation. Tu sais où ils ont mis les corps après Mais ils étaient venus avec des fossé ici derrière. Non. Ont... Et là, on va descendre vers le petit ravin où auraient été jetés des corps. Il dit qu'à cet endroit, moi, ah fait, oui. à cet endroit s'est trouvé euh, une tombe. Mm. Et à l'intérieur de cette tombe-là, il y avait vraiment beaucoup, ah, beaucoup, beaucoup de okay. Tu crois qu'on peut encore trouver des choses Là où on n'a pas exploré, c'est dans le là. Essaye d'explorer s'il y a des restes osseux. Parce qu'en fait ici c'est pas une sépulture, c'est plus un charnier, un lieu où on a jeté des corps. Parce qu'on nous a annoncé à peu près une trentaine de corps, quelque chose comme ça par là. Hein. Et donc on aimerait voir ce qu'il y a en bas. Dans la dernière investigation qu'on a fait, on a fait décoller le drone de cette partie pour filmer tout en, en grille toute cette oui, zone-là. Le bureau de la nous vient en appui dans le cadre de, de la justice, mais les poursuites c'est l'auditorat qui engage les poursuites parce que dans la justice, ce sont les preuves qui comptent sans preuve, le procès ne peut pas aboutir. Dans le cadre des investigations sur l'affaire de Nganza, on a appris par les témoignages que celui avait été assassiné pas mal de monde et qu'ensuite les corps de ces personnes avaient été a priori, jeté dans un petit ravin, qu'on voit très bien ici. et Vous voyez qu'ici, on a des impacts qui ne sont pas systématisés, qui correspondent vraiment à un mitraillage. On cherche les lésions osseuses et on met ces lésions osseuses en conjonction avec tel ou tel type de balle, enfin, quand on combine tout ça, nous on apporte cette preuve, nous on apporte simplement, voilà, ce corps, il est mort de ça.